Silence, hauteur, action, Spécial dédicace au sabots, dans les machines. Métro, poule d'odomisé, dodo misé, tout à dos brisé, à deux modèles. foués, foué, en me dévoué, dans sa caboche, n'a qu'en soi, deux modèles floués, Stakanoff et l'oncle Sam travaillent, famille, patrie, ouais, lui ça va, si famine, il partirait, ouais. ravale le sable, et parce qu'il fait, il remplace la farine, Presque on y lit, on s'en fait plus Tout juste à la page, le temps et lui s'entretue, s'entretuent Ils se butent à la tâche, lutte dans la cage, butent dans la face flûte dans la cave quand ils butent dans la marche Prolo, quoi. -pa. T'as pas de casque, qui pleut des clous, des marteaux, des cloques, des cris, des bafouets Prolo, quoi. à mal au taf mais joue au loto plutôt que du molotov S'play à cacher ses tourments, expulse l'air Crache ses poumons et plus le serre, sulcère, plus le faire, plus le sang, d'autant plus fier, d'avoir su taire tout ce temps Taf jusqu'à danse jusqu'à l'épuisement, pense, jusqu'à la se cache jusqu'à l'évidence, tant qu'il exulte du résultat, l'existence, tant vers l'existante Cadence, décadence, non, ça n'a jamais été mieux, tes cadistes tant-ils jamais été en peine. eux Fantasme, le passé de la merde. Le prolo, qui n'a pas de cas qui pleut des clous, des marteaux, des cloques, des cris, des baves. Ouais, prolo, croix, à mal au taf mais je joue au loto plutôt. L'offense pèse les jeunes comme la Française des jeux Le process des jeunes, sans complexe des gens Pendant qu'on playstation, on s'assèche les yeux La complétation, mais la conteste c'est oh. chiant Alors ça passe à l'acte, voient par les prismes graves Et quand ça passe à l'acte, on parle de prise d'otages en crise totale On revendique le taf, retourne à stocker nos tâches Et reprend vite nos places Tranquille tant qu'il reste au pied, le prolo-bras Qui n'a pas de casque, qui pleut des clous, des marteaux, des cloques, des cris, des baffes, ouais prolo croix à mal au joue au loto plutôt que tu molotov Prolo-bras, n'a pas de casque, qui pleut des clous, des marteaux, des cloques, des cris, des baffes, ouais prolo croix à mal au joue au loto plutôt que tu molotov